tout le monde, c'est Paul de Be Free, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de dropshipping. J'ai eu une question cette semaine là, de quelqu'un qui était intéressé à faire Amazon FBA. Il m'a ben écrit sur Facebook, mais il savait pas trop s'il devait y aller, il était pas trop sûr, parce qu'il avait entendu dire que le modèle de vente en dropshipping était de moins en moins populaire et que ça valait pas la peine de commencer dans ce business parce qu'il était saturé. Et là, j'ai fait « Oh, attends, parce Amazon FBA c'est pas du dropshipping, on compare pas des bananes avec des oranges. » Et surtout, le dropshipping se porte merveilleusement bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le dropshipping versus la vente sur Amazon là, pour clarifier le tout. Mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines nouveautés et de liker ceci. Alors, on y va! Pour commencer, euh, il y a trois façons de vendre des produits en ligne qui sont très hot en ce moment. Il y a Amazon FBA en private label, ce que je fais. Il y a l'arbitrage de détails, dont j'ai déjà fait la mention dans une ancienne vidéo. Je vais pas revenir là-dessus pour cette vidéo aussi. Et vous avez le dropshipping. Je vais énumérer les avantages puis les désavantages d'Amazon et le dropshipping pour que vous ayez une bonne vue d'ensemble. Alors, on va commencer avec Amazon FBA en private label. En gros, là... Vous trouvez un produit qui se vend bien, en même la plateforme d'Amazon. Vous trouvez un fournisseur, soit local, en Chine, en Inde, peu importe. Euh, pour fabriquer votre produit, ensuite bon, ben, vous passez votre commande. Vous pouvez commander 500 unités, 1000 unités, 10 000 unités, 100 000 unités, peu importe. <rire> vous devez payer à l'avance votre commande, c'est ici la différence majeure. Vous devez payer à l'avance le fournisseur, puis une fois qu'il a terminé la production, il va envoyer euh, le stock soit à votre domicile ou directement aux entrepôts d'Amazon. Quand les produits sont dans les entrepôts, vous allez devenir Fulfillment by Amazon, soit FBA. Ce qui signifie simplement qu'Amazon va s'occuper de prendre les commandes des clients. Ils vont s'occuper d'envoyer vos produits euh, chez eux. Ils vont aussi charger mon service à clientèle, des retours, etc. Ça c'est Amazon FBA. Maintenant, le dropshipping est différent. On oublie complètement Amazon là, dans le dropshipping, OK? Fait que le dropshipping, on peut faire du dropshipping avec Amazon, mais je vais revenir dans quelques instants. Euh, encore là, il faut trouver des produits qui se vendent bien. Des produits qui ont déjà fait le, les preuves en termes de revenus de popularité. Vous trouvez un fournisseur pour fabriquer votre produit et qui veut faire du dropshipping. Parce que ça, ici, c'est la différence entre Amazon FBA et le dropshipping. C'est que le fournisseur, c'est le fournisseur qui va envoyer votre produit à votre client. Bon, par exemple, vous allez avoir votre site internet, soit avec Shopify ou avec Wix, peu importe. Le client va aller sur votre site, va acheter votre produit. Ensuite, quand le client paye avec PayPal, vous devez payer, vous devez passer une commande à votre fournisseur pour qu'il pour qu fabrique votre produit. Puis ensuite, c'est le fournisseur qui va envoyer le produit à votre client. Ici, on parle souvent de délais là, qui peuvent aller jusqu'à un mois avant que le client reçoive euh, votre produit parce que, bon, c'est envoyé de la Chine, puis il y a leur poste régulière. Si votre produit là, est envoyé en Chine, bien évidemment. Il euh, n'y a pas beaucoup de fournisseurs qui acceptent euh, le dropshipping parce que ça signifie pour eux qu'ils vont faire une vente à la fois versus des centaines ou des milliers euh, si vous êtes avec le type de modèle de, de vente avec Amazon. Aussi, vous allez commander un produit à la fois à votre fournisseur euh, vous allez payer un prix beaucoup plus élevé, comme par exemple, il euh, y a un produit que vous voyez qui coûte 3,25 US à faire par unité. Si j'en commande un, il va coûter 3,25, mais si j'en commande 1000, il va coûter 2,75, si j'en si commande 5000, il va coûter 2,45, etc. Donc, plus que je commande l'unité, moins que c'est cher, ça revient cher à l'unité. Je sais qu'on peut faire aussi du dropshipping en vendant sur Amazon, comme que j'ai dit un petit peu plus tôt. Mais c'est pas recommandé parce que maintenant les clients sont de plus en plus membres prime, ce qui signifie qu'ils vont recevoir leurs produits en moins de 48 heures à leur porte. Puis pour ce faire, il faut que votre inventaire soit déjà dans les entrepôts d'Amazon. Et, et même moi en tant que cliente, que je vois deux produits similaires, complètement similaires sur Amazon, un qui va prendre deux jours à arriver versus l'autre qui va prendre plusieurs semaines quel produit que je vais acheter selon vous et c'est probablement la même chose euh, dans votre cas. De nos jours, là, les gens ils veulent plus attendre, ils veulent leurs produits qui ont commandé sur internet hier. Yeah! Alors ici, je vais mettre un tableau là, qui englobe les similitudes et les différences entre Amazon et et le dropshipping Alors, vous avez euh, la livraison avec Amazon, c'est beaucoup plus rapide hein? service euh, avec les membres Prime en deux jours versus dropshipping c'est très très lent. Euh, la marge de profit est beaucoup plus élevée avec Amazon euh, par contre, elle est beaucoup, beaucoup plus basse avec, euh, en dropshipping parce que le prix par unité revient plus cher. La production avec Amazon, c'est la production en masse donc vous avez besoin d'un gros montant pour débuter. Versus euh, dropshipping, c'est à l'unité donc vous n'avez pas besoin de gros montants pour commencer à faire du dropshipping. Pour ce qui est des clients, euh, les clients Amazon ne vous appartiennent pas, c'est des clients Amazon. Il ne faut surtout pas leur entrer en communication avec eux pour euh, autre chose que le produit qu'ils viennent de vous acheter. Versus euh, les clients en dropshipping, c'est des clients qui vous appartiennent. Vous pouvez faire là, ce que vous voulez avec ces clients-là, comme euh, faire de la promotion, etc. L'inventaire, vous n'avez aucun inventaire avec euh, Amazon SBA. La même chose avec le dropshipping, vous n'avez pas d'inventaire à, à tenir chez vous. Les fournisseurs adorent la production de masse pour euh, ce qui est de Amazon. Puis, en dropshipping, le fournisseur aime moins la production à l'unité. Euh, puis surtout, il faut trouver le fournisseur qui accepte de faire du dropshipping. Le coût par produit avec Amazon est beaucoup plus bas si bon, vous passez une grosse commande. Puis avec euh, en dropshipping, il n'y a pas vraiment de possibilité de baisser le prix par unité parce que c'est le prix par unité comme que j'expliquais un petit peu plus tôt. Le service à la clientèle et le retour, ça c'est Amazon qui s'en charge, vous n'avez absolument rien à faire. Versus dropshipping, c'est vous qui s'en charge. Donc euh, s'il y a des clients qui n'ont pas reçu leur commande ou qui sont fâchés parce que euh, justement leur commande s'est euh, perdue dans la poste, ou euh, peu importe, il euh, va falloir que vous dealiez avec des clients insatisfaits. Euh, fidélisation de la clientèle c'est beaucoup moins facile avec Amazon versus c'est beaucoup plus facile en dropshipping parce que comme que j'ai dit c'est des clients qui vous appartiennent L'avantage avec le job shipping, c'est que les clients vous appartiennent, comme je viens de dire. Quand un client va passer une commande, bon, il va entrer ses informations, comme son courriel. Mais avec ce courriel-là, courriel vous allez pouvoir créer une liste de clients. Quand vous allez lancer des nouveaux produits, vous allez pouvoir communiquer avec les clients pour leur faire part, bon, de vos nouveautés, si vous voulez faire une promotion, un spécial, etc. Tandis qu'avec Amazon, les clients qui achètent vos produits sont techniquement des clients Amazon. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec eux, sur par entremise d'un système automatisé euh, comme dans euh, Amazon, Amazon Seller Account. Vous pouvez prendre aussi follow-up dalium 10 mais c'est seulement pour leur rappeler qu'ils peuvent laisser un review sincère, sincère sur votre produit. Encore là, il ne faut jamais demander de laisser un 5 étoiles ou faire de la promotion pour vos autres produits Amazon avec le client parce que vous pouvez euh, avoir des sanctions très sévères. Vite comme ça, c'est certain il y a un petit peu plus d'avantages pour Amazon FBA, mais c'est un modèle d'affaires différent. Là. Dropshipping Amazon FBA c'est semblable, mais différent. Si là, des ce que j'ai parlé, c'est les avantages et les désavantages d'Amazon versus Dropshipping pour quelqu'un qui commence dans la vente en ligne. Parce que quand vos produits Amazon vont bon train, que vous faites des belles ventes, vous pouvez créer là... Euh, puis après que vous avez créé une bonne relation avec vos fournisseurs, là vous pouvez penser à faire du dropshipping avec ces mêmes produits-là. Euh, un un fournisseur qui voit que vous faites beaucoup de, de ventes va peut-être être plus porté à zéro et faire du dropshipping versus quelqu'un qui ne vous connaît pas partout parce que c'est sûr qui prend des risques aussi en faisant du dropshipping. Euh, maintenant, je pourrais vous en parler encore pendant des heures. Comme vous voyez, je suis très passionnée par la vente en ligne. Mais le point là où que je veux en venir, c'est que le dropshipping a ses avantages aussi. Et je vous rassure, ce modèle d'affaire n'est pas mort, bien au contraire. Il est en plein dans ses beaux jours comme Amazon. Alors, la vidéo est terminée. J'espère que ça, vous, ça vous a répondu à vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!